Votre créativité intellectuelle sera très puissante, alors toutes les activités d'écriture, de littérature, de journalisme et de poésie seront très favorisées par ce passage de Mercure dans votre cinquième maison. Pour les prévisions quotidiennes, lundi et mardi, la lune sera dans le Capricorne, votre deuxième maison. Les plus chanceux seront les Capricornes, Vierges, Taureau, les moins chanceux, les Verseaux. Et vous, vous êtes ici, cher Sagittaire. Donc, euh, la focalisation durant ces journées sera sur vos finances. Vous pourriez sentir une certaine insécurité financière et vous aurez des craintes et de l'anxiété à ce propos. Vous pourriez recevoir un support, soit émotionnel ou même financier, d'une de vos relations qui pourrait être soit un conjoint ou un parent, ou bien que vous pourriez offrir votre support à un proche qui vous serait cher. Mercredi, jeudi et vendredi, la Lune sera dans le Verseau. Les plus chanceux seront les Verseau Balance Gémeaux, les moins chanceux les Poissons, et vous vous êtes ici, cher Sagittaire, donc les, le Verseau, où se trouve la Lune durant cette période, c'est votre troisième maison. Mercure est dans votre cinquième maison. Et Vénus est dans votre maison de relation, dans la septième maison. Et la Lune dans votre maison de communication, qui est la troisième maison. Trois belles énergies occupant des maisons où elles sont très confortables. Vos communications verbales ou écrites seront injectées par beaucoup d'élégance, de beauté et même de créativité au niveau des mots choisis. Vous montrerez votre tendresse et empathie et même amour d'une manière très bien prononcée. Vous pourriez toujours avoir des craintes et des inquiétudes à propos de vos finances, mais essayez de vous distraire un peu, un peu de temps en temps. Et relâchez votre stress dans l'écriture et l'art en général. Car les énergies de cette période stimulent fortement la créativité, la sensibilité et l'appréciation de la beauté. Samedi et dimanche, la lune sera dans les poissons, votre quatrième maison. Vous vous verrez en train de jongler plusieurs balles à la fois. Bien que c'est une fin de semaine, euh, ce n'est pas le bon moment de se détendre en raison d'un sentiment troublant ou de l'anticipation de quelque chose qui s'en vient ou quelque chose qui va s'imposer. Vous pouvez ressentir des explosions émotionnelles de la part soit de vos amis ou de votre famille qui nécessiteraient une patience et une sensibilité supplémentaires. Organisez-vous bien et structurez bien vos réflexions et vos réactions aussi, et évitez les sautes d'humeur qui pourraient être fréquents durant cette période. Évitez aussi l'impulsivité au niveau de votre parole et de vos réactions. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Sagittaires. Je vous prie de prendre soin de vous. Euh, je vous embrasse tous. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.